Bonsoir. Je viens de rentrer du sport. Je suis complètement chaos. Je sais, je devais faire une vidéo, mais finalement j'ai changé d'avis. Je vais plutôt la faire demain. Hein. Désolée. Hein. Encore. Hein. Bonne soirée. Hein. Attendez, partez. prendre une douche parce que je sentais le chacal ma gueule les gars vous doutez fortement de quoi j'ai envie de parler aujourd'hui de sport ouais bon alors faut savoir une chose que moi à l'époque j'étais une grosse grosse grosse grosse grosse flemmarde qui bougeait pas son cul qui passait sa journée sur un canapé en train de bouffer des conneries jusqu'au jour où allez tu vas rentrer santé C'est le cinquième jean qui est tressé à la machine ça me gave je vais changer de machine à laver c'est plus possible euh, Manu dis-moi Quoi ah, T'aurais pas un peu pris des fesses Ah bon, tu trouves Je sais pas, moi je vois pas, elles sont derrière moi mes fesses alors. Hé hey Manu Mon poids encore T'es enceinte Ah, ça Non, je suis pas enceinte, j'ai juste mangé une raclette à midi. En fait, je crois que mon cerveau, il voulait pas prendre en conscience que ben, j'avais des kilos en trop quoi. Du coup, il a bien fallu que je finisse par voir ma pire ennemie, la balance. Bon, à nous deux connasses. Putain, hein. je sais pas pourquoi je le sens pas ce bail. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Allez Manu, vas-y, on monte sur la balance. Allez, bon, à 3, j'y vais. 1, 2, 3. Ah ben non, en fait. Bon, allez, j'y vais. <rires> D'unité là, ça va me réconforter. Mais qu'est-ce que je vais faire Alors, les gens ils m'ont répondu tout connement. Bah, Manu, va falloir que t'aies ta graisse un peu, hein. Ah, ben bah, si tu veux maigrir, va donc faire du sport. Moi Faire du sport <rire> Puis bon, il a fallu que je me rende à l'évidence et que je me dis, Bon, bah, cette fois-ci, il faut que j'aille faire du sport. Mais quoi comme sport Je me suis dit, peut-être les sports de ballon. En fait, je viens de capter que j'étais une merde en sport de balle. Et j'étais ce qu'on appelle une passoire. C'est-à-dire que je ne savais pas rattraper une balle. J'ai... Oh. Oh, à moi, moi. C'est bon, sérieux, là euh, Je suis là, la balle tu l'envoies là Mais euh, t'as un problème d'œil ou quoi Pas enfin, moi, mauvaise perdant ah. C'était que j'étais pas très bonne en sport de ballon. Je me suis dit, bon, je me tourner vers autre chose alors du coup je me suis tournée vers les sports de raquettes C'est pas ça non plus. Du coup je me suis dit mais je vais faire quoi putain je sais pas jouer au ballon, je sais pas jouer au tennis, qu'est-ce que je peux faire Ah bah si tu veux tu sais euh, la course, il n'y a rien de mieux pour sécher. Alors ok, chaud, je vais aller courir. Mm -hmm. Allez let's go c'est parti. Euh, je crois que j'ai déjà mal aux jambes là. Aïe, ah. ah, oh j'ai un poids de côté, ah ça fait mal. -même. Oh ouais j'arrive à rester, oh mon dieu, oh putain souris doucement, moi je fais ça. Ah, putain je veux plus. Finalement la course c'est pas mon truc non plus Et si j'ai essayé la salle de sport Le problème avec la salle de sport c'est que tu payes un abonnement à l'année Ouais Et le truc c'est qu'après ben, c'est le facteur motivation qui importe beaucoup Allez, je fais une partie de Candy Crush et après je vais à la salle Ouais, ouais, j'ai gagné, encore, encore Allez niveau 100, ouais J'ai encore, encore, encore gagné Putain je devais pas faire un truc moi Oh la salle de sport Oula c'est l'heure de dormir. C'est fermé à cette heure-là. Bon, bah ben demain, hein. tant pis. Hein. Bon, je me mate un épisode, un seul, et après je vais à la salle. Oh non, elle peut pas mourir maintenant, c'est pas possible. Je vais pas faire un truc moi aujourd'hui. Ah oui, punaise, la salle de sport. Merde. Bon, bah ben, c'est pas grave, hein. demain. Hein. Demain. Et pendant un an, j'ai dit demain, demain, demain, demain. Et au final, voilà. T'as perdu combien avec la salle de sport J'ai perdu 1000 euros. Par contre, j'ai pris 2 kilos. Ouais. Et puis j'ai fini par découvrir la structure qui fait de la zumba, mmh. du pilate, mmh. des abdos fessiers, mmh. du jumping. Mmh. C'est marrant parce que la première fois que tu commences à faire du sport, dans ta tête il se passe genre ça. Oh mon mais c'est dur, j'ai fait ça Ah mais je sais pas si je vais après au final. J'ai fait cette vidéo pour faire comprendre aux gens qu'en gros bah, tu peux passer de quelqu'un de très feignant à quelqu'un de très sportif. Donc si toi actuellement tu es en train de bouffer du Nutella en regardant cette vidéo, je te conseille donc de te lever et d'aller faire du sport. Tu vas voir, c'est génial. Je vous jure, c'est une dose de bonne humeur. Et si t'as kiffé cette vidéo, t'as bien rigolé avec moi, n'hésitez pas à me lâcher à un pouce bleu. Et chasse les amis gosses, je vais courir. Ciao